Il paraît que des fleurs géantes ont poussé dans la nuit dans les jardins de l'hôpital charles -Nicolle. Ça vous branche d'aller voir Allez, on y va Ces coquelicots, installés dans les jardins de la Chapelle, ont été conçus par des artistes issus du collectif Les Plastiqueurs. Ils sont accompagnés d'une installation en fil créée in situ pour Octobre Rose, ainsi que d'autres œuvres à découvrir dans les jardins de la Cour d'honneur ainsi qu'à l'espace culturel Porte 10, le tout jusqu'au 13 novembre. Cette exposition marque le lancement de la résidence de deux artistes au sein des EHPAD Boussicot et Saint-Julien. Sophie Marie et Lola Le Gouest, travailleront à la création de sculptures avec les personnes âgées résidentes autour du thème « Voyage au jardin ». A bientôt